Bonjour, nous sommes sur PyCon 2014 à Montréal. Nous sommes avec Roberto. Bonjour Roberto. Bonjour Jonathan, ça va bien? Ça va, très bien. Ouais. Cette année, eWeb est un des sponsors majeurs de, de l'événement. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à supporter cet événement? Ben, Python est utilisé très souvent dans notre communauté de développeurs. Alors nous, on a une grande équipe de développeurs qui utilise Python pour développer pour OpenStack. Alors on voulait appuyer la communauté de Python en faisant un sponsor pour l'événement. Oui, justement, euh, aujourd'hui, web est, est engagé dans, dans OpenStack, donc c'est vraiment un projet que vous portez. Ça vous sert à quoi aujourd'hui, OpenStack, chez vous? On a développé un public cloud à OpenStack. Alors, nos développeurs développent en Python et ensuite, on va remettre tout le code qu'on fait à la communauté OpenStack. Alors, c'est un de nos nouveaux produits qui a été lancé depuis à peu près neuf mois. Et on va continuer à développer ce produit-là dans les années à venir. Vous allez voir plus de disponibilité sur le OpenStack public cloud avec web donc, se lancer dans un projet comme OpenStack, c'est un très fort investissement, non, dans la communauté d'un point de vue contribution? Effectivement. e a pris la décision que le public cloud OpenStack sera le futur. Alors, on travaille très fort sur ce produit-là. D'ici deux ans, nous croyons que ce soit le produit le plus utilisé sur le monde. D'accord. Et aujourd'hui, en dehors d'OpenStack, vous travaillez sur des projets Python aussi euh, globalement au niveau des services de logiciels ou euh, où vous êtes plus généraliste? On utilise Python beaucoup pour développer aussi nos outils internes. Alors, on utilise vraiment Python non seulement pour l'OpenStack, mais aussi pour l'interne aussi. D'accord. Et aujourd'hui, si on a envie de, de connaître un peu plus sur e-Web euh, sur e et sur euh, OpenStack, votre choix, on va où? On a un site… Euh... On est toujours prêt à discuter. On a Raphaël Rosa qui est notre euh, représentant principal d'OpenStack, qui est toujours disponible pour euh, discuter avec les clients ou les personnes qui ont des questions. Sur le site Web aussi, il y a des places pour poser des questions. On a des blogs. Alors, si les clients veulent interagir avec nous autres, on est aussi présent sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Alors, les questions, peuvent se poser. On va les mettre en communication avec les bonnes personnes pour pouvoir discuter de Python. Et OpenStack. Et oui, d'ailleurs, Raphaël, qu'on a qu'on a interviewé. Euh, et aussi, vous vous êtes engagé ben, avec nous aussi autour de la communauté euh, OpenStack globalement euh, au Canada. Donc très bien, ben, merci beaucoup et à bientôt alors sur Python. Je vous souhaite un bon show.